Écoutez vraiment. Alors, premièrement, on va commencer par parler de vecteurs. Donc un vecteur dans l'espace, dans le plan, on le représente avec une une flèche comme ça. Donc il a une direction, un sens une norme je vais noter c'est le point a et le point b donc dans le on représente souvent le vecteur à l'aide de ce qu'on appelle ses composantes et puis les composantes on les calcule en soustrayant les coordonnées du point d'arrivée euh, les coordonnées du point de départ aux coordonnées du point d'arrivée donc ça c'est les coordonnées du vecteur On écrit souvent en colonne comme ça. Et puis la longueur du vecteur, donc sa norme, elle se calcule de la manière suivante. C'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes du vecteur. Vous avez compris faire une belle phrase en français <coughs> oui je reviendrai plus tard' c'est la géométrie dans l'espace plus précisément c'est la géométrie euclidienne dans l'espace. Il y a des géométries qui sont non-euclidiennes. Géométrie sur la sphère, par exemple. La somme des angles d'un triangle n'est plus égale à 180 degrés. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on fait avec ce vecteurs Plein de choses. J'enregistre tout ce que je dis. Alors, comment continuer Ça ne veut pas dire qu'il faut raconter des bêtises. Enfin, pas plus que d'habitude. On a vu différents produits avec ces vecteurs. Le premier, c'est le produit scalaire. Donc, si on prend deux vecteurs U et V, le produit scalaire de U et V, on peut l'écrire de deux manières différentes. j'ai écrit A et B, que je parle de U et V. on peut se poser la question UV. En utilisant les composantes, le produit scalaire de U par V, c'est le produit des composantes en X plus le produit des composantes en Y plus le produit des composantes en Z. Ou alors, une autre manière d'écrire ce produit scalaire, c'est norme de U, la norme de V fois le cosinus de alpha, alpha étant l'angle entre U et V. ce pas les sols, mais celle qu'on a vues, qui permettent de calculer un angle, puisque de cette équation-là, enfin de cette forme-là, on peut en déduire que le cosinus entre les deux vecteurs, c'est le produit scalaire divisé par la norme de U, par la norme de V. montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, et eh bien, si l'angle est égal à 90 degrés, si l'angle entre les deux vecteurs est égal à 90 degrés, alors le produit scalaire va être égal à 0, puisque le cosinus de 90, c'est 0. Entraînez vos poignets et vos doigts si vous allez à l'Uni l'année prochaine. Les profs de nuit ne font pas de pause. Ils écrivent, ils écrivent sans s'arrêter. Ils parlent aussi, ils n'écrivent pas tout ce qu'ils disent. Moi non plus. Ensuite, on a vu le produit vectoriel. Note comme ça, ou les Français le notent comme ça. Donc c'est égal. Alors ce produit vectoriel, vous vous souvenez un petit peu ce qu'il donne, ce produit vectoriel un poisson, ça c'est comment on le calcule Mais euh, graphiquement, ça donne un autre vecteur qui a quelle particularité Vous savez des choses Non, non, j'ai entendu une voix de fille Je aussi. Jeanne. Alors, si on prend ces deux vecteurs U et V, ça donne un vecteur ici. C'est la même chose, c'est une autre notation pour le produit vectoriel. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est juste, juste au, au passage. Alors ce vecteur W, il est orthogonal à U et V, aux deux vecteurs en même temps. Sa norme, elle est égale à la norme de U fois la norme de V fois le sinus de l'angle qu'il y a entre U et V. son sens il est donné par la règle alors il y en a plusieurs euh, règles de la main droite règle du tournevis ou du tir bouchon donc la règle de la main droite elle nous dit que le pouce, si on met le pouce dans la direction de U ou dans le sens de U, l'index dans le sens de V, alors le majeur nous donne le sens de W. Le majeur c'est le doigt avec lequel on en fait des pas très poli, quelquefois, enfin, pas moi, mais il y a des gens qui font ça. J'ai déjà vu en voiture. Bus. Donc là. mon majeur, si on met les trois doigts, comme ça, ça reste poli. Si on enlève ces deux-là, vous connaissez il me Ou alors on a la règle du tournevis ou du tire bouchon On amène U sur V et on regarde dans quel sens, pour ça, il faut savoir dans quel sens on vis. On amène U sur V et ça nous donne le sens de W. Donc, ça c'est géométriquement à quoi ça correspond. Et puis en géométrie analytique, on utilise des composantes. Je vais vous faire un exemple de calcul avec des, des composantes bien choisies. Et puis une formule. Personnellement, je ne la connais pas par cœur. 1, 2, 3, 5, 3, 2. Et puis, si vous. finissez ce calcul. Et puis après, vous pouvez faire la pause. Alors, 1, 2, 3, 5, 3, 2. Et puis, on reporte les deux premières coordonnées en dessous. Il avait pas une formule Il existe une formule aussi. Je la connais pas. Elle est dans le formulaire étable, alors on oublie ça et puis après on fait, c'est quoi le poisson Vous avez retenu le poisson. On fait ça fois ça, ça fois ça, donc le poisson il est... La tête en bas. Alors, ça fois ça, moins ça fois ça, pardon. Donc 2 fois 2, moins 3 fois 3. On la même chose dessous. 3 x 5, moins 1 fois 2. Et puis, 1 fois 3, moins 2 x 5. Donc, 4 moins 9, moins 5. 15 moins 2, 13. Et 3 moins 10, moins 7. Et je m'arrête là pour le moment donc l'utilité de tout ça On peut calculer euh, avec l'air d'un parallélogramme. Vous vous souvenez Si on prend un parallélogramme parallé basé sur deux vecteurs U et V, alors son air va être égal à la norme de euh, pardon, à la norme de U. Vectoriel V si on veut que le triangle on prend la moitié de cette langue ou alors pour calculer le ve un vecteur normal à deux autres. exemple pour l'équation d'un plan noch mal <lacht> Ensuite, il y a des choses à savoir. Le produit mixte. Le produit mixte qui est un mélange du produit scalaire et du produit vectoriel. Le produit mixte de trois vecteurs, UV et W, est égal à U scalaire de V vectoriel W. Enfin, le pronomique de UV et W il est défini comme ça à quoi sert-il à calculer le volume d'un parallèle épipède par exemple Parallèle, oui, oui. par accent ou ça Je l'écris faux alors. Voilà. <coughs> D'abord deux ailes, ensuite un Thank you. Encore, il y en a, il y en a, il y en a plusieurs, Merci. il faut calculer le volume d'un tétraède. Je vais pas tous les faire, vous irez voir, divers volumes. De... Mmh? pour montrer que trois vecteurs sont coplanaires. que dans ce cas là Imaginez si les trois vecteurs sont dans le même plan, ou plutôt si les trois vecteurs ne sont pas dans le même plan, ça donne une pyramide faut qu'il y ait un volume. Maintenant, si ce vecteur-là, il se trouve dans le même plan que les deux autres, ça donne une pyramide, de euh, pas une pyramide à part les pipettes, pardon, de volume 0. Donc si le produit mixte est égal à 0, on a trois vecteurs qui sont coplanaires donc dans un même plan. Ensuite, à droite, dans l'espace euclidien intersidéral. Donc, quand on travaille en dans l'espace, on utilise l'équation paramétrique de la droite et cette équation paramétrique elle est donnée par le système de trois équations suivant x égale xA plus lambda fois D1 plus plus lambda fois D2 lambda d 3 avec lambda un nombre réel. Donc, on veut le vecteur directeur d1, d2, d3. Et le point A, il a pour coordonnées xA, yA, zA. L'équation de la droite, l'équation paramétrique, elle est définie de cette manière-là. Alors dans l'espace, deux droites, elles peuvent être parallèles, séquentes ou gauches. Parallèles, et puis on peut mettre entre parenthèse confondu. De droite confondues. Parallèle c'est facile. On regarde. Est-ce que les vecteurs D1 et D2 sont collinaires Si oui, D1 et D2 sont parallèles. C'est quand tout gauche, c'est deux scénarios qui sont. Donc, séquente, c'est que les droites se coupent vraiment physiquement, elles se touchent. Et puis, gauche, c'est qu'elles sont distantes l'une de l'autre. Si on les mettait l'une sur l'autre, elles se couperaient. C'est un comme ça qu'il faut voir la chose. Et puis, pour ce faire, donc si les droites, si les vecteurs ne sont pas collinéaires, les droites vont être parallèles, euh, gauche ou séquente. Et puis, pour différencier entre les deux, on peut utiliser le produit mixte. On prend un point sur la droite D1, un point sur la droite D2. On fait la même chose ici, A1, A2. Et puis, on forme ici le vecteur a1, A2. Alors, si les trois vecteurs D1, D2 et A1, A2 sont dans le même plan, donc ils sont coplanaires, les droites vont être séquentes. Donc, ici, ça veut dire que A1, A2, D1 et D2 sont coplanaires. Donc, D1 et D2 sont séquentes. Donc, c'est ce cas-là. Et puis, si, donc dans ce cas-là, A1, A2, D1, D2, va être différent de 0, donc les trois vecteurs ne sont pas coplanés, c'est comme ça qu'on arrive à faire la différence entre séquence et gauche. D1, D2 D1, D2 D2 D2 d d deux soit 2 soit gauche. D2 sinon les droites soit d si un vecteur est multiple de l'autre ou pas. Les vecteurs euh, collinaires, ils sont multiples l'un enfin, Ensuite, les plan. Après, je vais m'arrêter, je crois, parce que... Vous allez vous endormir. Déjà fait. Le plan, il a sphère. Le plan. Alors, l'équation d'un plan. On utilise dans ce cas-là l'équation qu'on appelle cartésienne. Qui do, enfin, une équation qui donne une condition sur les coordonnées X, Y et Z des points du plan. Et puis Ce qu'on sait, c'est que les composantes, ici, les coefficients A, B et C sont donnés par, ça enfin, les composantes d'un vecteur qui est normal au plan, donc un vecteur qui est orthogonal au plan. Et pour trouver l'équation d'un plan, on a besoin en général d'un vecteur normal et un point, j'appelle A, du plan pour déterminer ici la valeur de D. Et encore, on peut faire le lien entre... Ici, on peut avoir des plans qui sont parallèles ou des plans qui sont séquents. on a un plan p 1 ici un plan p 2 eh bien, les plans sont parallèles si N1 et N2 sont collinéaires, et séquents si N1 et, sont, N1 et N2 ne sont pas collinéaires. on peut calculer l'équation de la droite d'intersection. Vous verrez dans les, dans les exercices. Et puis, on peut s'intéresser au plan et à la droite. Donc, une droite, elle peut être soit soit séquente à un plan, confondu, en parallèle et confondu, c'est toujours deux cas qui se ressemblent. Et ici, ici, et N sont orthogonaux, alors la droite est parallèle au plan. Sinon, la euh, droite est séquente, des pi sont séquents. Pour montrer le parallélisme ou, ou pas, on utilise toujours des vecteurs. Pour deux droites, on utilise <coughs> des vecteurs directeur des deux droites pour deux plans, ce qui définit de manière assez significative un plan c'est le vecteur normal, donc on utilise des vecteurs normaux et quand on a une droite et un plan on utilise les vecteurs qui sont qui, qui définissent chacun des éléments donc pour la droite c'est le vecteur directeur et pour le plan c'est le vecteur normal tout, tout est très logique tout a un sens Vérité absolue des mains. pour finir et pour finir et pour finir l'équation de la semaine. Donc ce qui dit ici les coordonnées des points d'une sphère. C'est <coughs> l'équation suivante. Donc si on connaît le centre et le rayon, eh bien l'équation de la sphère est la suivante.